Ouais, salut, ça va Vous voulez un atelier cuisine ouais, bah, je me lève, je peux prendre une douche et on y va, OK La recette du jour, des boulettes de kefta. Nous sommes en guerre. C'est pour ça que j'ai revêtu mon béret. Alors, pour les ingrédients, nous avons besoin de 250 g de viande hachée, de la sauce pizza, 200 ml, du gingembre, du coriandre, du cumin, du paprika, un oignon, une gousse d'ail, un œuf et quelques feuilles de menthe. Bon, les feuilles de menthe, c'est un peu, un peu facultatif. Du sel, du poivre et un peu d'huile d'olive. Diego est parti, tant pis. Alors, nous allons ciseler notre oignon. Donc, pareil, on taille les petites tranches. On coupe de l'autre côté. On est Aussi bon, reste un petit peu comme ça, hop. Okay. ensuite on va s'attaquer à l'ail, donc le même procédé, toujours attention à ses doigts, on y va doucement, c'est pas la peine de se précipiter. Donc, dans le bol de viande hachée, nous allons mettre l'œuf, la moitié de la gousse d'ail, la moitié de l'oignon, du paprika, Alors, un petit peu, hein, pas beaucoup. Hein. Mince. Oh! J'ai oublié dans le papier. <rire> un petit peu de cumin. Oh, c'est pas vrai, décidément. On voit que c'est du direct. Hein. Donc, un peu de coriandre. Vous avez vu, mes pots d'épices, ils sont tout neufs. Hein <rire> Et un peu de gingembre, ah oh, non plus. Je n'avais pas utilisé non plus celui-là, décidément, c'est pas possible. Voilà. Un peu de sel. Et on mélange. Voilà pour avoir une belle farce. Et on est bon. Ensuite, on va faire des petites boulettes de viande. Voilà, comme ça. Et nos boulettes de kefta sont prêtes. Voilà. on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de viande. Alors dans ma sauteuse, j'ai mis un peu d'huile d'olive, je vais laisser chauffer, donc à feu moyen. Voilà, donc dès que l'huile est chaude, on met nos boulettes, pour 250 g de viande hachée, on, a, on obtient 8 boulettes. Voilà, et on va les faire dorer tranquillement, tout doucement, c'est sympa hein Alors une fois que nos boulettes sont bien dorées, je vais rajouter le reste de mes oignons et l'ail, que je vais faire déceler. Dès que c'est bien doré, on met notre sauce tomate. On va rajouter un peu de sel, un peu de gingembre, un peu de coriandre, du paprika, Un peu de cumin. Et ensuite, on va laisser cuire à feu très doux pendant un petit quart d'heure. Et voilà, la recette terminée. Alors pendant la cuisson, si la tomate réduit trop vite, vous rajoutez un petit peu d'eau. Voilà, Diego est revenu, je ne sais pas pour combien de temps. Il n'a pas l'air motivé aujourd'hui. Mais bon, tant pis. À l'attaque, général Diego. On va en faire qu'une bouchée. Allez salut à tous